Roenta, Lagostina, Moulinex, Calor, vous allez pouvoir tester tous ces produits chez vous. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. j'ai plusieurs produits sur la table, plusieurs marques, alors on a déjà fait des vidéos à ce sujet là, mais là on est dans les vidéos partenaires pour le programme ambassadeur Défitech 2019-2020, un de nos partenaires est bien évidemment groupe CEP qui souhaitait faire partie du projet et donc il va faire tester aux ambassadeurs plusieurs produits, alors il y aura bien évidemment des aspirateurs sans sac Roenta, car c'est quand même une marque qui fabrique en grande partie en France, qui a des aspirateurs assez qualitatifs. On en a toute une gamme en magasin. Et donc, vous pourrez tester par vous-même au niveau des aspirateurs traîneaux sans sac. Mais bien évidemment, à l'heure actuelle, si on parle d'aspirateur, on parle de balai. Et donc, vous aurez la chance de tester un balai qu'on a déjà testé. On a même déjà tourné une vidéo dessus. C'est le nouvel aspirateur balai avec un tube flex, c'est un aspirateur assez impressionnant et dans la vidéo on en parle également de l'air roi donc vous pourrez avoir tout ça chez vous et on pourra faire des reviews. Autre produit, alors certains en ont peur, certains détestent, certains adorent, certains sont des inconditionnels, on parle bien évidemment de la casserole à pression, la pentole à pression pour ceux qui nous suivent depuis des années. Vous savez bien évidemment que ceci est un produit que moi j'aime bien, j'adhère, car ça peut évidemment pour certains remplacer le micro-ondes, ça peut faire plein de choses, ça peut faire gagner du temps, on a déjà fait deux vidéos à ce sujet, vous pourrez trouver ça dans la description, en tout cas savoir comment on manipule, c'est une Lagostina, très très grande marque, made in Italy, donc ça on pourra tester ensemble, et si certains ont peur, on va donc Utilisez ça lors des reviews pour vraiment éliminer toute forme de stress au niveau des casseroles à la pression. Mais surtout, comment vous pouvez améliorer votre vie et votre façon de cuisiner avec cela. On ne présente plus la marque. Calor, le tout nouveau fer Calor. Car évidemment, dans le programme partenaire, on a des gros systèmes de repassage. Mais de temps en temps, des bons fers vapeur de qualité. C'est très pratique et on parlera également de l'entretien. Et on pourra tester la qualité des semelles avec ce tout nouveau fer Calor. Dans la gamme, des appareils à soupe, des cuiseurs à soupe automatiques, Easy Soup, Soup Co, etc. On va évidemment mettre à disposition des ambassadeurs ce produit absolument impressionnant. C'est l'original, c'est le vrai produit. Ce qu'on pourrait appeler un blender chauffant cuiseur à soupe avec une partie en inox, des programmes automatiques, le nouveau en verre donc ça vraiment ça change de tous les appareils que vous avez jusqu'à présent tout simplement parce que c'est l'original il est beaucoup plus élevé en prix mais vous pourrez tester cela chez vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci également aux partenaires qui va pouvoir faire profiter les ambassadeurs de ces superbes produits on attend bien évidemment les trois ambassadeurs ambassadrices qui vont participer au programme comme ça on pourra les rencontrer échanger échanger nos expériences donc pour participer, le lien est sur le site. Le blog, dans la description, où vous trouvez tout ça. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Si vous souhaitez activer la cloche pour recevoir les notifications, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao